mais tu moi par rapport à ce que tu dis, ce qui, ce qui m'énerve un petit peu, pas dans toi, hein, mais non, non, non, non. Dans, dis, dans la situation, c'est qu'on est toujours obligé, toute notre vie, on est obligé de prouver. Voilà. On doit prouver qu'on est des bons pauvres, on vrai. doit prouver, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois prouver. Bien, tu, et c'est ça qui m'énerve, qui quoi. On est... est toujours, toujours, tu vas avoir une assistance sociale, tu dois prouver. Tu dois aller là, tu dois prouver. Tu reçois le CPS, tu dois, dois prouver. Ton... Tu